Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est FabriClem, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle configuration PC orientée gaming pour un budget d'environ 700 euros. Alors je vous rappelle que... En termes de prix, je me base sur le site TopAchat qui est selon moi un des sites au meilleur rapport qualité-prix et je vous rappelle également que la configuration parfaite n'existe pas et que la configuration que je vais vous présenter est loin d'être une liste de composants exhaustive et que vous pouvez la modifier à votre guise. Donc on va commencer tout de suite avec cette configuration à 700€ par le processeur. J'ai choisi un i5 6500, donc il s'agit d'un processeur quad-core de la génération Skylake, donc avec un socket 1151. Il est calibré à 3,2 GHz en mode normal et à 3,6 GHz en mode turbo boost. Ce processeur prend évidemment en charge le Dual-Chanel, euh, il supporte jusqu'à 2133 MHz en DDR4 et 1600 MHz en DDR3L. Cet i5 dispose évidemment d'une partie graphique intégrée qui est l'Intel HDH Graphics 530 et est compatible évidemment avec DirectX 12 qui permettra de rentabiliser au mieux ses performances. Ce dernier est proposé à 218,60 €. Question que vous allez certainement vous poser pourquoi je n'ai pas choisi un processeur AMD pour cette configuration Tout simplement parce que les processeurs AMD vendus actuellement dans le commerce euh, sont des processeurs de vieille génération. AMD ne devra pas tarder à sortir ses, sa nouvelle génération de processeurs qui je pense dépassera amplement euh, Intel. Mais pour le moment il est bien plus judicieux de prendre un processeur Intel. On va maintenant passer au Ventirad, pour le Ventirad on va tout simplement regarder le Ventirad fourni avec le processeur pour plusieurs raisons Donc déjà le processeur qu'on a choisi c'est un i5-6500, donc un processeur de génération Skylake qui chauffe très peu D'autant plus qu'il n'est pas overclockable donc on va pas le faire surchauffer pour augmenter ses performances De plus on a un budget quand même assez serré, 700 euros pour avoir une... quand même des... Très bonne condition de jeu, c'est pas de gagner non plus, donc autant pas prendre de ventirad. Maintenant, si vous êtes vraiment euh, un parano, je dirais, <rire> de la chaleur et que vous voulez absolument chasser toute chaleur de votre processeur, je vous conseille quand même le Bequiet Pure Rock qui est autour des 25 euros sur le site Top Achat. On passe maintenant à la carte mère, j'ai choisi une MSI B150 de PC Mate, donc il s'agit d'une carte mère au format ATX avec un, chip... avec un socket pardon, 1151 pour accueillir évidemment notre processeur. Elle possède un chipset B150 qui suffira largement pour cette configuration. Euh, elle bénéficie évidemment au niveau de la mémoire vive de la technologie Dual Channel. Euh, elle supporte au maximum 64Go de RAM à 2133MHz, et ce sur 4 slots de RAM. Vous trouverez sur cette carte mère 2 slots de PCI Express 3.0x16, 3 x 16, trois slots PCI Express 3.0x1, 2 slots PCI. Au niveau des ports à l'arrière de la carte, vous retrouverez un port HDMI, un port DVD, un port VGA, 2 ports PS2 pour les vieux claviers et les vieilles souris. Un port RJ45 pour ce qu'il s'agit de l'Ethernet Au niveau USB, vous retrouverez deux ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.1 Et on retrouvera également trois ports jack audio Maintenant pour les connecteurs internes, vous trouverez 6 ports SATA 6 gigabits Donc 2 en, en SATA express, donc pour tous vos disques durs, lecteurs, DVD, CD, etc... Deux ports, euh, pardon, Jusqu'à 6 ports USB 2.0 et jusqu'à 4 ports USB 3.0. On trouvera 2 ports euh, processeurs, 4 broches pour notamment bah, refroidir le processeur. Donc le water cooling est compatible sur cette carte mère. On retrouvera également 4 ports pour des ventilateurs système des ports 4 broches également. Cette carte mère pour terminer supporte le Crossfire de chez AMD, mais pas le SLI de chez Nvidia. Et elle est proposée à un prix de 89 euros. 90. On va passer maintenant à la mémoire vive, la RAM Donc j'ai choisi de la Hyper Fury X en DDR4 2x4Go pour évidemment bénéficier du Dual Channel Donc euh, c'est des barrettes de RAM pardon, cadencées à 2133MHz En termes de qualité de fabrication c'est du CAS 14 Donc une très bonne qualité Et il s'agit de barrettes low profile donc vous pourrez très bien les adapter sur des configurations avec de gros ventirades ou même de grosses cartes euh, quoi que ce soit On va passer maintenant à l'essentiel de cette configuration gaming à savoir la carte graphique ou devrais je dire les cartes graphiques Donc si vous êtes plutôt du côté Nvidia euh, je vous propose une PNI GeForce 960 overclockée donc elle utilise évidemment la technologie CUDA, elle est cadencée à 1203 MHz en mode normal et 1266 MHz en mode boost. Elle bénéficie de 4Go de mémoire en DDR5. Au niveau des connectiques, on retrouvera deux ports DVI, un port HDMI ainsi qu'un DisplayPort. Elle est évidemment compatible avec DirectX 12 et pour ce qui s'agit des dimensions, elle mesure 245 par 111 mm. Elle est proposée à un prix de 217,90€. Maintenant, si vous êtes plutôt du côté AMD, je vous propose la Asus Radeon RX 460 ROG Strix overclockée. Merci le noir allonge Asus. Donc, elle bénéficie de la technologie AMD Polaris. Elle est cadencée en mode gaming à 1236 MHz et en mode overclocké à 1256 MHz. Elle bénéficie tout comme l'NVIDIA de 4Go de RAM en DDR5. Pour ce s'il s'agit des connectiques, on retrouvera un port DVI-D un port HDMI 2.0 et un display DisplayPort. Cette carte supporte évidemment les technologies AMD, Free 5 et A-Infinity. Elle est évidemment compatible avec DirectX 12 et Vulcan, mais également avec OpenCL 2.0 et OpenGL 4.5. Pour terminer, pour ce qui est des dimensions, elle mesure 194 par 120 par 35 mm, elle est donc plus petite que la carte Nvidia, et s'adaptera dans plus de boîtiers. Pour son prix, elle est proposée à 199,90 €. Pour ce qui est de mon choix personnel sur les deux cartes, bien que la carte AMD soit plus récente que la 960 de chez Nvidia, je partirai sur la Nvidia. D'une part parce qu'elle est plus puissante, alors elle est également plus chère, mais elle est plus puissante. Elle bénéficie évidemment d'une suite logicielle connue chez Nvidia qui est excellente. Et euh, évidemment elle bénéficie de la technologie CUDA qui n'est plus euh, à promouvoir. Comment dire Après, cette expression n'existe pas. Bref, nous allons passer maintenant... Au stockage, pour ce qui est du stockage j'ai choisi un Western Digital Caviar Blue Donc un disque dur de 3.5 pouces de 1 Tera Branché en SATA 3 avec un, une rotation de 7200 tours par minute Ce qui ira très bien si jamais vous voulez enregistrer des gameplays etc Pourquoi je n'ai pas choisi le Seagate Barracuda que j'avais mis dans notre config et je vous disais que c'était un disque dur qui est passé absolument partout, tout d'abord parce que Western Digital est déjà une marque qui est plus qualitative que Seagate, tout du moins selon moi, et d'autre part parce que le prix de ce disque dur a baissé suite à la sortie de la nouvelle gamme de disques durs de chez euh, Western Digital, il est ainsi proposé à 51,90€. On passe maintenant à l'alimentation de cette configuration. J'ai choisi une Corsair CX 430. Donc une alimentation de 430 watts. Alors évidemment, je vous vois venir dans les commentaires me dire oui, non, 430 watts ça suffira jamais sur, vous, sur cette configuration. On ne pourra jamais rien faire, il ne démarrera pas. C'est faux. Euh, 430 watts c'est largement suffisant pour cette configuration. D'autant plus que les composants.. Donc c'est des composants quand même de dernière génération La carte Nvidia ne pompe pas grand chose AMD, La carte AMD est assez récente et ne consomme pas énormément non plus Pour ce qui est du processeur, c'est un processeur de dernière génération qui consomme très peu D'autant plus que c'est un processeur Intel Donc euh, pour ce qui est la, euh, du niveau du nombre de watts, ça suffit largement et ça vous même des possibilités d'upgrade Notamment au niveau de la RAM donc, pour continuer sur cette alim, c'est une alim non modulaire, euh, certifiée 80 plus bronze. Au niveau des connecteurs, on retrouvera évidemment un, un connecteur ATX, un connecteur PCI Express... Ainsi que 4 connecteurs, 4 broches par exemple pour des ventilateurs système, ainsi que donc 4 ports SATA pour des disques durs et un connecteur disquette. Je n'en vois pas utilité mais il est présent. Pour bon, ce qui s'agit de l'espérance de cette alimentation, elle est annoncée à 100 000 heures, ce qui est très bien pour une alimentation à ce prix là. Euh, en parlant du prix, donc elle est proposée à 49,90€. Et enfin pour terminer cette configuration on va parler du boîtier, j'ai choisi un Zalman Z1, donc comme vous pouvez le voir sur l'image c'est un style assez classique et assez sobre, néanmoins c'est d'une qualité que je trouve exceptionnelle pour ce prix là et c'est pas étonnant vu la... depuis pour la marque, donc c'est un boîtier moyen tour qui supporte des cartes. Euh, mère au format ATX et micro ATX elle supporte des cartes graphiques jusqu'à 360 mm et des ventilateurs jusqu'à 160 mm pour ce qui s'agit des emplacements de stockage on trouvera un emplacement externe pour un disque dur 5.25 pouces euh, pardon, deux emplacements externes pour des disques durs 5.25 pouces quatre emplacements internes et un emplacement externe pour des disques durs 3.5 pouces et un emplacement interne pour des SSD ou des disques durs 2.5 pouces je tiens à préciser que ce boîtier bénéficie de la technologie de chez Zalman qui permet euh, d'emboîter de, facilement les disques durs dans le boîtier sans se faire chier. On va passer, euh, pardon, pour ce qui s'agit du refroidissement de ce boîtier, il dispose de deux ventilateurs de 120 mm inclus, ce qui est très rare pour un boîtier à ce prix-ci. Donc un en façade, un à l'arrière, ce qui est très bien. Et enfin pour les connectiques en façade on trouvera un USB 3.0, deux USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Je parlais du prix, le boîtier Zalman est proposé à 37,90€ ce qui est très bien vu la qualité du boîtier. Ce qui nous fait en tout pour cette configuration si vous avez choisi la carte AMD un total de 702,90€ et si vous avez choisi la carte Nvidia un total de 720,90€. Si jamais vous trouvez, euh, vous voulez absolument la carte Nvidia et que euh, vous trouvez ça un petit peu cher parce que vous avez un budget quand même assez restreint Vous pouvez rétrograder au niveau du processeur plutôt que prendre un i5-6500, vous pourrez prendre un i5-6400 Donc il est légèrement moins puissant, ça se joue autour de 5 FPS euh, en termes de jeux vidéo euh, Mais il est évidemment moins cher Voilà, vous retrouverez également à la droite de cet écran euh, une liste de périphériques que je vous propose euh, Pour aller avec cette configuration Donc c'est en, en accord Avec euh, la, le prix de la config hein. Donc je vous propose un, Une clé USB Wifi de chez TP-Link euh, Donc qui vous Permet d'avoir un Wi-Fi de 300 Mbps, proposé à 10€, un casque ROCAT à 50€, une souris gaming de chez MSI à 50€, un clavier gaming de chez Zalman à 30€, Windows 10 évidemment à 130€ et un écran BenQ à 180€, faisant un total de 445€ euros pour ces périphériques voilà c'est tout pour cette configuration j'espère qu'elle vous aura plu que vous avez aimé cette configuration si jamais vous avez quelques remarques, quelques questions l'espace commentaire est fait pour ça je vous répondrai dans les plus brefs délais sur ce je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez salut tout le monde